Salut tout le monde, euh, bah, j'espère que ça va bien Alors ce soir on se retrouve avec une petite vidéo euh, session de tir euh, Tout ça tout ça sur différents euh, calibres C'est un petit peu noté là parce que à l'origine c'était pas prévu que ça se passe comme ça Et finalement euh, ça a été plutôt une bonne session de tir Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça donc, donc alors, je vais noter Aujourd'hui donc euh, session de tir avec un Browning Buckmark Black Label en 22 l'enriff Donc une arme euh, plutôt légère Gâchette un peu sensible à mon goût et visée très moyenne. J'en ai fait différents essais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle arme, du 22 rif. On va tirer avec du 22 l'enriff, euh, comment dire, sur cette belle petite arme magnifique. Je ne la connaissais pas encore beaucoup, mais euh, on vient de faire de belles choses. Attendez, j'en retire une là parce que. Elle n'est pas partie. as-y. Voilà, là c'est bon. Donc voilà, comme vous l'avez vu, il y a des choses plus ou moins bien. Euh, L'inconvénient, c'est que bon, la manière dont c'est filmé, ça ne vous permet pas de voir grand chose. Malgré tout, euh, bah, vous avez un petit peu le, le, le total des scores, si on peut dire. Euh, alors, donc là, on est sur les tout premiers tirs. Hein. On est vraiment sur le, la, la visée de base assez clacax, assez pourrie. Hein. On a arrosé un petit peu les, les coins, euh, enfin la hauteur, le, le, le, le contour plutôt hein, même. Et après, on était, on était sur quelque chose de quand même bien plus euh, sympathique. <rire> Donc les premières sessions, la moitié du temps, on va dire peut-être une vingtaine de cartouches euh, sur du tir à environ 10-15 mètres. Et à la fin, on était sur du 20 mètres. Et même sur du 20 mètres, on est toujours sur quelque chose d'assez euh... centré. <rire> donc voilà, comme vous le voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, centré. Donc les tirs avec le Browning Buc, euh, Buc excusez-moi, <rire> le Browning Buc Mark, eh bien on est principalement sur tous ces ensembles de tirs-là. Pas mal focalisé sur le 8, le 9, un petit peu sur le 7, sur la fin. Euh, et sur le bas, donc toute sa partie basse et à vrai dire les deux premiers shoots, que j'ai pu mettre en plein cœur dans le 10, ça a été fait avec un Walter PP. Alors à l'origine, le Walter PP, euh, vous l'avez peut-être déjà vu dans certains films. On peut citer certains exemples de films avec euh, James Bond, euh, peut-être pour les, <rire> les plus cinéphiles d'entre vous. Et sinon, on est sur une arme extrêmement précise. On est vraiment sur du tir, comme je vous l'ai dit. À quelques dizaines de mètres, mais malgré ça, j'en ai quand même peut-être sur. Donc, on me l'a prêté. Hein, C'était quelqu'un qui s'en servait juste à côté. Et au final, euh, sur peut-être dix hmm, cartouches, oui. il y en a facile trois qui sont arrivés en plein cœur et tout le reste dans le pourtour, dont certaines extrêmement proches, comme ces deux là, ces trois là, ces deux là, ces trois là également. Donc, on est vraiment sur des choses assez précises. Même si après, je suis quand même retourné sur le Browning, Buckmark, Black Label en Vandeleurif, où là, j'ai justement fait beaucoup de tirs focalisés dans le neuf, principalement. Et après, j'ai fait... Euh, donc voilà, j'ai terminé mes petites sessions, tout ça. Donc, dans l'ensemble, on est quand même sur une bonne zone globalisée, même s'il y a quelques tirs, un petit parasites Mais c'était pour régler la mire, ça, c'était vraiment les premiers tirs de, de début. Et euh, sur la fin, euh, également donc, sur le stand d'à côté... Euh, vous l'avez peut-être entendu dans les vidéos, mais euh, j'ai utilisé un 9mm, 9mm para, et c'était le Walter PDP Compact Full Size Noir en 9mm para, Ou là, c'est une arme que je n'avais jamais du tout euh, jamais essayée. Donc comme je vous le disais, pour le, le Walter PDP Compact, c'est une arme que je n'avais jamais utilisée et que je n'avais même jamais vue à vrai dire. Euh, mais c'est quelque chose qui me semblait plutôt, plutôt bien. En tout cas, il faisait un super bruit, vraiment très sympa. Euh, le, le, le, la chose la plus marquante, c'est que c'est une arme extrêmement bien designée. Le dessus est vraiment magnifique. Il y a vraiment de belles choses, mais elle est extrêmement légère. Vous avez presque l'impression d'avoir un jouet en main, c'est un truc de fou ce qui peut surprendre, ce qui fait que le tout premier tir que j'ai fait bah, vraiment centré, en fait, elle arrivait en dans le 3. Mais c'est vraiment que, comme l'arme est extrêmement légère, il y a beaucoup de recul. Et du coup, ça fait que euh, bah, tu t'attends pas à ça par rapport à un Glock, où elle est à peu près aussi longue. Mais le Glock euh, encaisse un peu plus. Et du coup, bah, ça fait, ça, ça permet d'avoir un réglage un petit peu plus précis. Et justement, sur la deuxième cartouche, elle est ici. Ici même. Elle est entre le 9 et le 10, elle est plus dans le 10 que dans le 9, plus dans le plein coeur. Mais on est quand même sur une visée euh, extrêmement bien, extrêmement précise, une arme très cool. Donc j'espère que je pourrai euh, potentiellement re à nouveau euh, ce Walter, parce que franchement, euh, très bonne arme, mais extrêmement légère. Donc ça peut surprendre. <rire> donc, euh, donc voilà, petite session de tir, euh, première euh, vraie session de tir de, de l'année 2022. Et du coup, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, cette année il y aura beaucoup de choses sympathiques en arme à feu. Euh, J'ai notamment prévu de tester du Calibre 12, de, du M16, de l'AK-47, possiblement du 357 Magnum et quelques autres armes de poing. Euh, voilà. <rire> ben sur ce, euh, ben je vous laisse voilà deux vidéos. Euh... De, de bonnes vidéos de la chaîne euh, qui pourraient vous plaire. Hein. Également, vous cliquez en plein sur ma tête pour vous abonner. Et puis, bah, j'espère qu'on se reverra sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao